Bonjour à vous les sixièmes, alors cette séance du matin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez voter pour une musique effrayante. Pourquoi Parce qu'on va s'inspirer de ce que vous avez sous les yeux, là en dessous, vous voyez, tata tata, je vous le descends. Il s'agit d'une chaîne de radio très célèbre qui s'appelle France Musique. Sur France Musique, on fait énormément de découvertes musicales et culturelles. Alors on va faire un peu de, un mélange entre la culture générale musicale et euh, la création d'une petite euh, bande-son que nous allons fabriquer ensemble et à distance. Comment D'abord en choisissant une musique de fond, c'est l'objet de cette vidéo. Vous allez euh, avoir un formulaire qui est associé à cette vidéo. Et je vais m'inspirer de cette proposition qui est faite par la Radio France Musique pour vous proposer l'écoute de certains morceaux du répertoire classique en musique qui sont tous plus ou moins associés à cette idée euh, d'ogre, de monstre, de sorcière et tous ces êtres qu'on a retrouvés dans, euh, dans, dans les contes de Perrault sous la forme surtout de l'ogre. Alors donc ce qu'on va faire c'est lire un passage, je pense qu'on choisira un conte et on choisira une musique. Et puis en, en visioconférence on se retrouve, on travaille chacun sur une petite partie du conte. Ce sera à vous ensuite de vous enregistrer mais ça je vous expliquerai ça en visioconférence et je vous expliquerai plus tard aussi comment, à partir de vos voix, on recomposera une bande-son, tout simplement. Voilà, donc vous avez ici toute une série de, de, de, de, de musiques classiques. Je vais les mettre en lien, mais je vais vous demander de faire une sélection parmi trois morceaux que j'ai personnellement moi-même sélectionnés parce que je trouve que euh, si on en a trop, c'est trop difficile. Voilà, donc vous avez euh, je vous invite à euh, d'abord à parfaire votre culture musicale. Vous avez ici de quoi écouter euh, de choses. YouTube est une vraie mine à ce, à ce niveau-là. Mais vous avez également un choix à formuler sur le morceau que vous préférez. Et puis à partir de ce choix, nous pourrons nous mettre d'accord et faire une, un travail collectif à distance. Voilà, à très bientôt, à cet après-midi.